Salut à tous, ici Alex. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci c'est pas pour parler de la photo, c'est pas un reportage, c'est pas une passion. Bah ben, un petit peu aussi, ça a un rapport quand même avec Chris Alex. Ben, il s'agit tout simplement de vous présenter la coque cadeau magique. Alors pourquoi j'ai décidé de vous présenter cette coque, vous allez me dire, c'est juste une coque de téléphone. Eh bien c'est tout simplement parce que je trouve que le travail est très pro, regardez, c'est vraiment très très bien fait, ça représente vraiment euh, tout à fait euh, Chris Alex. en plus euh, c'est vrai, vraiment euh, très solide quand on prend la, cette coque, euh, très pro, et surtout avant tout, le bah, cadeau magique qui a réalisé cette coque est très pro. Alors pourquoi Je vous explique. Tout simplement parce que euh, quand j'ai fait ma commande, nous étions le samedi soir, je suis allée sur leur site, et bien le lundi matin, j'ai été livrée, directement. C'est vraiment très rapide. Donc euh, si, en plus, c'est pas cher, les frais de port sont pas chers, tout était très très bien emballé, donc euh, vraiment fantastique. Pour ça, cadeau magique, moi je vous les recommande, alors, ensuite, qui m'a fait découvrir Cadeau Magique SIS bah, 72. Parce que Cadeau Magique est une entreprise qui vient du Mans. Et lui, il a fait faire donc des coques pour son entreprise sur place. Et il, en moins d'une heure, il avait déjà son service. Alors, moi, de mon côté, j'ai eu, eu cette coque, euh, également, très rapidement, à distance. Alors, comme je vous dis, si vous voulez faire une coque, un porte-clés, un stylo... Ce que vous souhaitez, en très peu de temps, eh bien n'hésitez pas et allez voir le site de Cadeau Magique